Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour démarrer une série sur l'alimentation électrique de vos projets. Hein, vraiment, avant d'attaquer euh, les capteurs, les moteurs, le i 2 C, les entrées analogiques, tout ça, il va falloir d'abord alimenter votre projet pour qu'il puisse fonctionner. Hein, alors, tant que vous êtes en train de le fabriquer, de le programmer, la carte Arduino est branchée sur la prise USB de votre ordinateur, donc, il n'y a pas vraiment de souci. Mais peut-être qu'à terme, votre projet n'aura pas accès à cette prise et devra être autonome. Donc on va essayer hein, dans les prochaines vidéos de faire un petit peu le tour des possibilités qui nous sont offertes pour alimenter la carte Arduino, bien sûr, mais aussi tous les autres éléments du projet, hein, les capteurs et puis euh, les éléments qui consomment beaucoup de courant, hein, comme les moteurs, les pompes, les les cerveaux, les, les treuils, tout ce que vous voulez, hein, qui consomment beaucoup de courant, et qui vont demander une attention différente de la partie électronique. Alors, bien sûr, je vais, comme d'habitude, essayer d'être complet, vous donner un maximum d'informations, mais je ne peux pas tout couvrir. Hein, je vous donne juste les idées, les, les pistes, et puis à vous d'adapter en fonction du matériel que vous avez et euh, de votre projet. Je vais peut-être oublier euh, des choses, hein, malheureusement, hein, et puis... Euh, si vous-même vous avez des petites astuces euh, que vous voulez partager avec les autres, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Alors allons-y, on va commencer hein, avec vraiment euh, en fil rouge cette question. Euh, quelle alimentation électrique on va choisir pour notre projet hein, Alors pour ça, pour l'exemple, j'ai monté un petit projet euh, bidon, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Hein, C'est vraiment juste pour l'exemple, pour avoir des données... Euh, pour un petit peu quantifier euh, tout ça. Alors, quand je démarre un nouveau projet Arduino, euh, j'ai une petite méthodologie que je vous présente ici. Rien d'original, rien d'exceptionnel. Hein. Alors, en premier, je vais chercher euh, les éléments clés du projet. Vraiment, ce qui est fondamental, ce qui est indispensable au projet. Par exemple, si je veux fabriquer un robot autonome et eh bien je vais avoir besoin de capteurs environnementaux pour que le robot sache où il est donc je vais me focaliser dessus dans un premier temps tout ce qui est résistance diode, vraiment euh, même transistor hein, l'électronique commune tout ça je sais que j'ai à disposition et mon projet ne peut pas marcher sans ces éléments fondamentaux alors aussi bien électronique que euh, mécanique les moteurs les cerveaux les vérins tout ça c'est à trouver en premier une fois que J'ai trouvé mes éléments et eh bien je vais rechercher les schémas électriques de, de câblage de montage de ces éléments. Comment je vais les connecter entre eux et me poser rapidement la question est-ce que tout ça va tenir sur la carte Arduino hein, Vous vous souvenez, la précédente vidéo, on avait montré que. Il y a un nombre de broches limitées sur la carte, un nombre d'interruptions extérieures limitées, qu'il y a certaines fonctionnalités qui euh, utilisent les mêmes broches. Hein, donc certains capteurs ne sont pas utilisables en même temps que d'autres capteurs, parce qu'ils viennent euh, prendre la place, euh, par exemple. Et puis, je vais euh, donc devoir euh, ensuite quantifier hein, mes besoins euh, électriques de mon projet. Et de là, je vais pouvoir en déduire quelle alimentation électrique... J'ai besoin. Une fois que j'ai réalisé euh, donc ces, ces quatre étapes, hein, j'ai un petit peu validé la partie euh, pratique, la partie montage euh, du projet. Et là seulement, je vais commencer à réfléchir au niveau programmation, comment je vais euh, pouvoir faire fonctionner tout ça. Alors bien sûr avec l'expérience, maintenant je fais un petit peu tout ça en même temps, hein, lorsque je tombe sur un capteur qui m'intéresse, tout de suite je vais regarder le schéma, les possibilités sur l'Arduino, euh, l'alimentation, un petit peu réfléchir déjà sur la programmation, euh, voilà. Mais euh, ici donc je vous dis on va partir sur un, un petit projet, euh, donc on suppose que j'ai déjà, déjà choisi les éléments, que on a les schémas, que tout ça est possible, hein, on va vraiment se concentrer sur cette étape d'alimentation électrique. Alors, le projet, euh, le voici. Voici les éléments que j'ai euh, choisis. Donc, la carte Arduino, ici, un afficheur LCD, un, un capteur de luminosité, des diodes électroluminescentes, ici, un altimètre, euh, là, ici, nous avons une pompe, et ici, un moteur. Donc, on a besoin de déterminer euh, nos euh, besoins en électricité. Donc, pour ça, on va faire ce qu'on appelle un inventaire électrique, c'est-à-dire pour chaque éléments, déterminer l'attention euh, de fonctionnement et le courant euh, qu'il va euh, consommer, et de là déterminer le courant global de tout le projet. Avant ça, on va faire une première chose, c'est un premier tri. On va séparer nos éléments en deux catégories. La première, à gauche, hein, euh, tout ce qui est commande, logique, programmation, électronique, en fait, tout ce qui... Euh, effectuer un traitement du signal électrique, hein, on va le placer à gauche ici, donc euh, la carte Arduino, les, les cartes Shield, les, les cartes supplémentaires, les capteurs, les afficheurs, vraiment tout ce qui est électronique à gauche. Et puis de l'autre côté, à droite, les éléments qui eux ne, ne font pas de traitement particulier. Hein, Est-ce qu'on tente juste de convertir l'énergie électrique en euh, travail, hein, en une autre forme d'énergie, hein, donc euh, tout ce qui est un peu électrotechnique, électromécanique, électrothermique, hein, les moteurs, les servomoteurs, les résistances chauffantes, les pompes, hein, tout ce qui est vraiment donc conversion brute de l'énergie électrique, qu'on va mettre ici à droite dans la partie puissance. Alors pourquoi on fait cette distinction Parce que euh, dans la partie gauche, la partie commande, on fait du traitement du signal, et le traitement du signal s'effectue sur les tensions par rapport aux tensions électriques, sur les tensions et par rapport aux tensions électriques. Donc on a besoin que euh, la tension électrique qu'on apporte à ces éléments soit euh, la plus stable possible et assez précise, proche de la tension qui est requise, qui est euh, demandée par le constructeur. Hein. Donc vraiment ici c'est un critère de stabilité de la tension qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du courant, bien sûr, Hein, le courant, on va, certaines parties du, du circuit, on a besoin que le courant circule dans un sens particulier. On a besoin d'amener suffisamment de courant à chacun des éléments pour qu'ils soient alimentés, et on a besoin de ne pas envoyer trop de courant à travers ces euh, circuits pour ne pas les endommager. Hein Mais euh, donc avant tout, critère de stabilité sur la tension. De l'autre côté, la puissance, ici ces éléments, ce sont des éléments qui. Euh, généralement euh, consomme beaucoup de courant. Hein. Les intensités euh, requises ici sont souvent euh, rapidement de l'ordre de l'ampère, hein, voire plus. Donc, Je vous déconseille de faire passer un ampère à travers euh, les circuits électroniques. Hein, vous allez avoir un, un beau petit spectacle pyrotechnique, court mais intense, Hein donc ici vraiment, c'est un critère d'intensité qui est important, ici c'est la stabilité de la tension. Ce qui fait que généralement, eh bien, pour une seule source de tension, on va se retrouver à faire deux circuits d'alimentation distincts. Alors donc notre pro petit projet, hein, j'ai trié donc, euh, la partie commande, tous les éléments électroniques à gauche et puis tous les éléments euh, de puissance à droite et maintenant donc l'inventaire électrique pour chacun des composants on va essayer de trouver la tension de fonctionnement et une estimation du courant qui consomme par exemple ici la carte du nom, on se souvient que on peut l'alimenter en 5 volts par la prise USB ou 7 12 volts par la prise jack ou la V-In. Alors pour l'estimation du courant là c'est un petit peu plus compliqué en cherchant dans la documentation technique hein, en regardant un petit peu sur un Internet, les forums, en regardant euh, moi-même en faisant des tests, on, voilà la valeur généralement admise, c'est à peu près 50 milliampères en idle, c'est-à-dire quand la carte ne fait rien du tout. Hein, donc c'est la limite basse. Dès que vous allez alimenter euh, votre euh, carte Arduino, elle va euh, au minimum consommer 50 milliampères. Pour L'afficheur LCD, donc une tension de 12 volts qui est requise, un courant de 30 mA. Alors attention, à hein, ne me citez pas sur les chiffres euh, utilisés ici, c'est pour l'exemple, des fois j'ai un petit peu modifié les valeurs réelles euh, pour que ça colle mieux à l'exemple. Hein, ne prenez pas ce que j'écris là pour argent comptant, hein, mais j'ai essayé de rester réaliste quand même. Donc, ici, notre capteur de luminosité. Donc, on peut l'alimenter en 3 ou 5 volts. Et il va consommer 100 ou 150 microampères en fonction de la tension choisie. Donc, c'est vraiment rien du tout. Les diodes électroluminescentes. Donc, on veut euh, ici qu'elles brillent au maximum de leurs possibilités. Donc, on va envoyer euh, 20 mA à travers ces diodes. Et ici, donc, ce n'est pas tellement une tension euh, particulière qui est demandée. C'est une tension minimum de 2 volts hein, pour déclencher euh, l'effet diode électro luminescente. Et puis ici euh, notre altimètre, hein, la doc nous dit que euh, c'est une tension quelque part entre euh, 1,95 et 3,6 volts, je crois que c'est 2,5 volts euh, qui est préconisé ici. En fonctionnement normal, on nous dit qu'elle va consommer 40 micro -ampères, mais que parfois, lorsqu'il y a une conversion ou un, un envoi d'informations, de, de données, euh, la consommation peut monter à 2 milliampères pendant une fraction de seconde. Voilà. Alors vous voyez que il euh, y a une grande disparité hein, dans les euh, tensions et de consommation entre les différents éléments électroniques. Euh, trouver ces informations, c'est une phase qui prend finalement beaucoup de temps. Hein. Il faut aller euh, fouiller. Euh, sur Internet, trouver les documents PDF, les, donc les, les data sheets, hein, ce qu'on appelle, hein, documentation technique. Ici, n'ayez pas l'impression que c'est super facile, parce que je vous présente les données directement. Ici, par exemple, hein, je vous présente le data sheet du, de l'altimètre, hein, ici. Donc, c'est presque toujours en anglais, hein, vous voyez, et puis il y a quantité d'informations et quantité euh, de pages, hein. À lire, c'est une mine d'or, une mine d'informations indispensable pour bien utiliser euh, l'élément euh, électronique que vous, vous voulez, euh, que vous voulez utiliser, justement. Mais ce n'est pas très agréable à lire. Hein. Donc, euh, pour trouver l'information ici, il faut venir jusqu'à ce tableau 3, caractéristiques électriques. Et puis, euh, il faut essayer de lire, décoder euh, le tableau, hein, donc la, la tension Ici, dont je vous parlais, on vous dit le minimum, le maximum, la tension typique. Hein, ici, et puis le courant, donc ce que je vous disais hein, par rapport à la consommation, 40 microampères. Alors en plus, vous voyez, il y a différents modes de fonctionnement hein, qui changent la consommation. Et puis, il faut continuer, il faut lire tout le tableau jusqu'à voilà trouver ici qu'on pouvait avoir des pics à 2 mA. Hein. Donc, indispensable ce genre de documentation, mais euh, vraiment vraiment pas digeste pas digeste à lire. Donc voilà, on revient sur notre petit projet. Il nous reste à faire les éléments de puissance ici. Alors le moteur, on nous dit que on, il accepte une tension comprise entre 6 et 14 volts, avec de préférence une tension de 12 volts hein, pour tirer le meilleur parti du moteur. Alors la consommation électrique dépend en fait de... La, rotation, la vitesse de rotation de l'arbre, mais aussi de la charge, hein, c'est-à-dire les éléments que vous allez monter sur euh, l'arbre. On vous dit que voilà si vous faites tourner à 12 volts le moteur sans rien fixer sur l'arbre, eh bien vous allez consommer 0,18 A, Mais si vous euh, fixez sur l'arbre la charge maximum autorisée pour ce moteur, eh bien vous allez euh, monter jusqu'à 0,7 A de consommation. Vous hein. voyez, ça fait donc 700 milliampères. Ça explose la consommation de toute la partie électronique. Hein donc, vous voyez, c'est vraiment pour ça qu'on est obligé de séparer. On ne peut pas faire passer 700 mA à travers la partie électronique. Impossible. Hein vous voyez la pompe derrière, donc 12 volts. On dit qu'en fonctionnement normal, 1A et que en fonctionnement, si on veut la pousser à fond, elle eh ben, va consommer jusqu'à 2 ampères euh, de courant. Donc, vraiment les intensités ici mises en jeu, rien à voir avec ce qui se passe dans la partie électronique. Donc voilà, maintenant qu'on a une meilleure vision hein, des besoins électriques de nos différents éléments, il va falloir se, euh, essayer de trouver euh, l'alimentation qui convient. Alors généralement pour un projet Arduino, on va utiliser ce qu'on appelle un générateur de tension. Hein. Donc c'est un générateur, et aux bornes de ce générateur, eh bien la tension est constante et imposée à toute la charge, c'est-à-dire à tous les éléments que vous allez brancher sur ce générateur. Donc la tension va rester normalement stable et fixe, et c'est ce qu'on veut pour la partie électronique, c'est très important. Ici j'ai récupéré l'étiquette d'un générateur de tension. Alors, Essayons de la décoder. Hein. Donc En entrée, on vous dit que c'est l'alimentation secteur de, de, du lieu de la prise électrique, là où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Mais en sortie, hein, ce générateur va délivrer une tension de 12 volts continue, donc ce petit symbole qui veut dire courant continu, et qu'au maximum, il est capable de délivrer un courant de 1,2 ampères. Très importante les données ici, hein, 1,2 ampères. Et bien si votre projet consomme 500 milliampères, et bien pas de problème, vous pouvez le brancher dessus. Mais si par exemple il consomme 3,4 ampères, et bien c'est impossible. Hein, vous allez trop tirer sur ce générateur là et euh, ça va l'endommager. Hein. Alors ici quelques euh, infos, quelques petites icônes de, de normes, hein, quelques petits dessins de normes. Et ici plus intéressant. Euh, ce symbole qui nous dit que la sortie physique de euh, ce générateur c'est une prise jack, que le connecteur extérieur est au potentiel négatif et que le connecteur intérieur euh, central est au euh, potentiel positif. Donc éventuellement on pourrait avec cette euh, alimentation hein, euh, apporter de l'énergie, la brancher sur la carte Arduino sans problème si bien sûr la prise jack est au bon format physique hein, de 2,1 mm au centre. Alors, quels sont les bons critères à retenir pour un générateur, une source de tension pour un projet Arduino D'abord, la première, évidemment, il faut que ça soit du courant continu euh, qu'on injecte, hein, bien sûr. On va regarder la tension nominale, la tension euh, en sortie de cette alimentation, et puis le courant maximum qui peut être délivré par ce générateur. Voilà, donc on revient sur notre petit projet. Il va nous falloir dans un premier temps estimer la tension utilisée par notre générateur. Alors pour ça, on va chercher la tension maximum utilisée par nos éléments. On s'aperçoit que 12 volts revient assez fréquemment. Donc on partirait dessus sur un générateur capable de fournir 12 volts, sachant qu'il existe des schémas électriques et des composants qui permettent de descendre la tension, hein, 5 volts, 3 volts, si besoin, mais attention, ce n'est pas gratuit, ces composants vont eux-mêmes consommer du courant. Hein. Et justement, dans un deuxième temps, il va falloir estimer la consommation globale de courant de euh, notre projet. Alors, ici, pour la carte Arduino, on avait dit que 50 mA, c'était le minimum, hein. donc on partirait, on peut doubler, voire tripler, cette valeur, hein, pour se laisser une marge, hein, bien sûr, la carte Arduino va consommer beaucoup plus lorsque la carte Ardino, le microprocesseur va faire euh, des calculs intensifs. Donc on part ici sur 100 mA, le LCD euh, 30 mA, ce capteur-là 0,15 mA, et si les diodes, je vous ai pas dit, mais en fait j'en ai besoin de 15 pour ce projet-là. Donc je multiplie euh, mes 20 mA par 15 et je tombe sur 300 mA. Donc, vous voyez qu'en fait, une diode électroluminescente comme ça, toute bête, toute anodine, et eh bien, ça consomme beaucoup en réalité. Hein. Vous voyez, euh, ici, j'ai un altimètre qui consomme vous voyez, très peu euh, de courant. Et ici, j'ai une simple diode qui, elle, consomme 20 mA. Donc, attention, lorsque vous mettez trop euh, d'éclairage, euh, c'est une grosse partie du budget par dedans. Euh, faites attention. Ici, donc, notre altimètre. On va partir sur euh, la... Euh, l'intensité maximum demandée de 2 mA, même si ça arrive que de temps en temps, il faut que l'alimentation soit capable de fournir ces 2 mA. Donc je pars sur la fourchette supérieure. Donc au final, je me retrouve avec un budget global pour la partie commande de d'environ 400 mA. Alors maintenant, faisons la même chose pour la partie puissance. Ici, je ne vous ai pas dit, mais j'ai deux moteurs, en fait, pour le projet. Donc je vais multiplier. Euh, l'intensité maximale demandée de 0,7 par 1,4 hein, pour être sûr d'avoir suffisamment de puissance pour faire tourner les deux moteurs à fond, à pleine charge. Hein 1,4 ampère pour les moteurs. Et pour la pompe, pareil, je vais partir sur l'intensité maximum de 2 ampères. Hein donc au final, pour la partie puissance, j'ai besoin de 3,4 ampères. Donc vraiment, vous voyez pourquoi on va falloir faire deux circuits euh, électrique euh, parallèle, parce que 3,4 impossible de faire passer 3,4 ampères à travers euh, le circuit électronique. Impossible. Alors là, ça grille direct. Donc au final, euh, si j'additionne deux, j'ai besoin de 3,8 ampères. Donc, hein, de ça, on peut dire que je vais avoir besoin d'une alimentation capable de me fournir 12 volts et au minimum 4 ampères. Donc ça va être les critères de choix, de sélection de euh, notre alimentation courant continu, bien sûr, mais je ne l'ai pas écrit. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, pour pas que ça soit trop long. Et puis dans la prochaine, eh bien, on va faire un petit peu le tour euh, de ce qui est disponible hein, pour justement arriver à fournir 12 volts et 4 ampères. Voilà, je vous dis à ciao et à très bientôt.